Donc sur notre WhatsApp, on va commencer par sélectionner les conversations qu'on voudrait cacher. Puis on va cliquer sur le bouton d'archivage en haut à droite et c'est bon. On vient de masquer nos discussions. Maintenant, pour les retrouver, il suffit juste de faire une recherche du nom du destinataire ou du groupe comme ici.